Lorsque l'on navigue sur internet, il peut être très utile de revenir en arrière. Par exemple on est sur cette page, pour revenir sur en arrière on va donc cliquer sur cette flèche.